Ce quartier ben, entre les deux guerres, et, et juste un peu avant la guerre, euh, euh, euh, qui est devenu un quartier un, un, un, un, un, un, un... Un, un quartier populaire, voire même ouvrier, euh, pas vraiment euh, industriel, mais tout de même des ouvriers qui travaillent dans le. certains dans les entreprises du, du quartier, et d'autres ailleurs. Et on peut dire que c'était un quartier rouge. Et par rouge, j'entends des quartiers dans notre. Euh, la manière dont on, on voit ça. Par rouge, on entendait un quartier où il y avait aussi, euh, où les communistes étaient aussi nombreux, ou en tout cas, importants. Là, je me souviens bien parce que mon, <coughs> mon père est décédé quand j'avais 5 ans, en 1941, et les gens qui étaient là, ça a pris la nouvelle, hein, ça va vite, sont venus me chercher, ils m'ont emmené chez eux, et ils m'ont donné du chocolat. Ce n'étaient pas des résistants, ces, ces braves gens, mais ils n'étaient certainement pas pour l'occupant.